Avec la région Guadeloupe, la mobilité se modernise. Ce sont 10 nouvelles lignes de bus qui desserviront tout l'archipel de Guadeloupe. Avec le réseau de transport interurbain, vous profitez d'un service de qualité plus rapide et économique avec des tickets à 1,50€ et 3€. Les horaires sont disponibles en temps réel à chaque arrêt de bus. Pour plus d'informations sur les horaires et les grilles tarifaires des lignes, rendez-vous sur le site de la région Guadeloupe, www.regionguadeloupe.fr